Tu sais Tu sais ce soir j'ai bouffé comme un goéland J'étais bien rassasié Mais je suis jamais content J'étais bien décidé à me faire péter la panse J'ai toujours préféré la bouffe à l'élégance Il restait un fond de pâte Une dose lamentable Mais j'ai beurré ma poêle Me croyant honorable Et j'ai versé la pâte la dernière goutte Ce fut une mascarade Mais fallait que je goûte Alors j'ai rempli ma panse Avec de vives urgences Et me suis endormi Sur la piste de danse J'ai flingué ma soirée mon flanc comme un gros porc Et j'ai pas pu choper Hashtag balance ton corps C'est la crêpe de trop Moi je l'ai fait des fêtes Et ça jusqu'au fiasco C'est la crêpe de trop Regarde-lui le beurre et jusqu'au maillot Mais tu n'as <métion> Des de grand poison Y'a qui que Si tu blané On se gagne même Non qui vi Pas chamboise A grand Poison en d'héritage A ce Mais l'air m'a milk Pépine à Starwagon les dents m'quittent, mais moi ce qui m'excite C'est faire chauffer la bilique, c'est la crêpe de trop Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco C'est la crêpe de trop Regarde je lui de beurre sale et jusqu'au maillot C'est la crêpe de trop Moi je l'ai faite, refaite et ça jusqu'au fiasco C'est la crêpe de trop Regarde-lui le beurre sale et jusqu'au maillot. C'est là qu'aide le trou. Moi je l'ai faite, refaites et ça jusqu'au fiasco. C'est là qu'aide le trou. Regarde-lui le beurre sale et jusqu'au maillot. C'est anti diawan cliquet I don't love this much, like and I've oh. I lost in the my